Découvrez Plus Plus, récompensé par de multiples prix dans le monde. Plus Plus est fabriqué au Danemark, pays réputé pour ses contes de fées, son design et son sens de l'innovation. Plus Plus est produit dans nos usines, proches de Copenhague. Nous utilisons des matériaux conformes aux normes européennes les plus strictes. Nos produits sont sécures et respectueux de l'environnement. Le Danemark est aussi connu pour son art de vivre, Hugues, qu'on pourrait traduire par « ambiance cosy ». plus une forme unique des possibilités infinies.